Entrez au compte goutte Face à la progression du coronavirus, les carabinieries, les forces de l'ordre transalpine, déploient les grands moyens. Une quinzaine de checkpoints et 120 unités déployées autour des villes en confinement. Comme ici en Lombardie, à 2 km de Casal chaque véhicule est contrôlé. Nous vérifions que les personnes qui veulent accéder dans la zone rouge ont bien l'autorisation de le faire et que les personnes qui ne l'ont pas n'y accèdent pas. Et que les personnes qui sont dans la zone n'en sortent pas si ce n'est pas pour une raison particulière. Les consignes sont strictes, seuls les médicaments ou les biens de première nécessité peuvent être livrés, comme la nourriture, acheminé par ce chauffeur, pas vraiment rassuré. J'ai un peu peur, oui, c'est sûr, mais j'ai livré parce que les gens doivent quand même pouvoir manger. Non, là-bas, j'ai livré. Et basta, c'est tout. Comme ici, 11 villes du nord-ouest de l'Italie sont désormais totalement confinées, coupées du monde. 10 en Lombardie, et une en Venise. Nous avons tenté de passer l'un des barrages pour okay. nous y rendre. Non, pas passer non. Bertonico? Non, non, non, non. Et Castiglione d'ara? Non. c'est si pour faire le tour gentillement, inversion et tourner en arrière. Ok. okay. Sommes journalistes? Si. La no, télévision no, est sur la crèche? Non. Ok. Non. No. Okay. Et les, les personnes? C'est temps... ça et Impossible d'accéder dans la zone rouge, même pour certains habitants. Je suis bloqué, je ne sais pas pourquoi. J'ai pu aller acheter du lait pour une amie, mais là, pour rentrer chez moi, ils me bloquent. Ils me disent juste d'attendre, ça fait environ 30 minutes. Les rares riverains croisés comme Marco, tente de s'adapter. J'ai acheté des pâtes, du pain, tous les aliments de base pour avoir de quoi survivre. C'est comme ça. Nous n'avons pas le choix, mais il faut suivre les règles de la préfecture. Pour apercevoir l'intérieur de la zone rouge, il faut prendre de la hauteur. Vue du ciel, des villes quasi-désertes. Dans les rues, tous les lieux publics sont fermés jusqu'à nouvel ordre comme cette école vide. Les seuls commerces ouverts sont cette pharmacie de garde ou ce supermarché pris d'assaut dès l'ouverture. Comme le montre cette vidéo amateur, les habitants sont venus faire des provisions, Conséquence, des rayons rapidement dévalisés. Alors que le coronavirus progresse, les effets se font sentir jusqu'à Milan, la capitale économique italienne. Là-bas, les principaux monuments touristiques sont fermés, comme le célèbre Duomo et la salle de concert de la Scala. Pour se protéger, beaucoup de Milanais ont le même réflexe, direction la pharmacie. Ça, je vous le recommande, c'est liquide, vous en mettez un peu sur les mains et vous frottez. Gel hydroalcoolique, masque de protection, l'officine ne désemplit pas, même si les clients refusent de dramatiser. Non molte « Je ne suis pas trop inquiète, j'essaye de rester calme, car avec la panique ambiante, c'est la première chose à faire. Rester calme et continuer à vivre de façon normale. »« Il faut faire attention, se désinfecter les mains, avoir les bons réflexes, ne pas trop fréquenter les lieux publics. Je pense que c'est juste une grippe. Je n'ai pas 80 ans, mais j'espère quand même ne pas en mourir. » <rire> Face à l'affluence, ce pharmacien est bientôt dévalisé. Il n'y a plus rien, on avait commandé 300 masques, mais les gens en avaient déjà réservé, donc on n'en a plus du tout. Avec désormais plus de 200 cas de coronavirus recensés dans le pays depuis ce week-end, l'Italie est le pays européen le plus touché, le troisième dans le monde, après la Chine et la Corée du Sud.